Lundi, mardi et mercredi AM pour le Québec et lundi après 15h, mardi et mercredi pour l'Europe. La lune sera dans la Vierge, votre douzième maison, faisant des trigones avec votre quatrième maison. Vous pourriez avoir l'opportunité de travailler de chez vous euh, durant ces journées car vous auriez besoin d'un petit retrait et d'un isolement pour stimuler, votre focalisation et vous auriez envie de limiter vos interactions avec les gens. Et c'est correct, on doit donner à notre esprit ce que dont il aurait besoin. De toute façon, les énergies de cette période ne seront pas propices ni pour prendre des décisions cruciales, ni pour les négociations importantes. Et aussi, il faut éviter les confrontations durant cette période. Mercredi PM, jeudi et vendredi pour, la, pour le Québec, je m'excuse, je répète. Mercredi PM, jeudi et vendredi AM pour le Québec et jeudi, vendredi pour l'Europe, la Lune sera dans la balance dans votre signe. Euh, mais elle fait des aspects délicats avec votre quatrième maison. Il y aurait de pression chez vous, dans votre foyer et avec la famille, ce qui prend. Euh, ce qui prendrait beaucoup de votre énergie. Au boulot, par contre, Vénus est dans votre maison du quotidien, des engagements et de votre bien-être. Alors, vous aurez un bon sentiment de confort interne et de bien-être. Et vos tâches dérouleront avec beaucoup d'aisance, vos réunions aussi et vos négociations. La seule chose, chez vous, vous devriez éviter les confrontations à ce niveau.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 et euh, pour euh, vous amuser et vous divertir, c'est le moment idéal pour retrouver de vieux amis ou passer du temps en famille. Toutes les relations existantes seront chaleureuses et affectueuses. Avec ces énergies, il serait très facile même faire des nouveaux amis, briser la glace et être chaleureusement accueilli dans un groupe d'amis.